Alors bon, euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous reprenons... Euh, Aujourd'hui, donc la deuxième journée. Euh, donc le panel euh, est intitulé. Euh, comment le terrain comme euh, recherche-création? Donc euh, on a après cette journée vraiment. Sans... Enfin l'année dernière, oui. <rire> Peut-être un peu fatigué. Euh... La journée d'hier, euh, vraiment plus centrée sur euh, sciences humaines et sociales, euh, une réflexion aussi sur les méthodologies et les croisements, euh, on l'a vu aussi sur les différentes postures. Donc là, on va aller plutôt du côté, on va dire, euh, art du spectacle. Et nous allons commencer par une première intervention euh, de Muriel Plana, euh, qui est donc professeur en études théâtrales à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, membre euh, de LLA, LLA Creatis, ses recherches portent sur euh, les relations entre théâtre et autres arts, le genre, le queer, l'anticipation. Elle a publié euh, notamment Théâtre et féminin en 2012, Théâtre et politique 1 et 2 euh, en 2014, Fiction queer, pardon, 2018, euh, Monde à venir, l'art de l'anticipation au théâtre en 2022. Donc c'est tout frais. Euh, elle a codir co-dirigé aussi les collectifs esthétiques Queer en 2015, Corps troublé en 2018 et Identité de l'Artiste en 2021. Et peut-être que maintenant, je te donne euh, la parole pour 20 minutes. Voilà, Alors, il faudra me couper sûrement, mais euh, j'ai confiance en... Merci, euh, bah, merci beaucoup euh, à Nathalie. Je crois que le micro fonctionne. Alors, j'appuie. Voilà, il faut lui laisser un peu de temps. Est-ce que ça marche Allô Ouais donc bah, je commence par remercier euh, Nathalie et Léonore hein, de m'avoir invité à, à réfléchir sur, euh, sur le terrain, alors que euh, je tiens à préciser que je n'en suis pas du tout spécialiste, n'en fais pas usage dans mes travaux, n'y connais rien, donc euh, c'est ce que je, je t'ai écrit Nathalie, mais euh, tu as insisté pour que je tente de l'articuler avec la recherche-création. Euh, la recherche-création comme relation dialogique. Donc je vais essayer d'expliquer un peu. Je pense que c'est ce dialogisme qui a attiré ton attention. Et peut-être aussi les recherches donc, qui ont été mentionnées par Éléonore à l'articulation entre études théâtrales, études de genre, études queer. Et puis notre référence commune à Haraway. Donc je crois que tu as vu un rapport à faire, une manière différente d'entrer dans la question qui est quand même très pointue, très complexe de ce colloque et d'y défendre la recherche-création contre euh, des biais euh, dont on a parlé, et l'appel j'en ai, ai, dans, dans ai euh, repéré un, l'ampliquage. Hein, donc j'ai appris ce, ce, terme, ce terme savant très très intéressant, dont les biais dont on l'accuse parfois, donc à juste titre. Donc, je vais tenter de répondre à cette commande, défi, à travers une approche esthétique et politique de, alors de ce concept, le euh, terrain, ou euh, cette notion, cette idée, euh, ici et maintenant, et précisément en cherchant dans ce qui revendique euh, a priori, c'est ce que j'ai retenu aussi de l'appel, hein, le réel euh, contre l'idéologie, euh, donc euh, le terrain, euh, en cherchant la part d'idéologie dans ses usages actuels postmodernistes. Alors, euh, je tiens quand même à vous rassurer, hein, je ne vais pas aller jusqu'à euh, polémiquer en théorisant un terrénisme comme j'ai pu le faire par exemple pour le vécuisme ou le docuisme ou même le performativisme, hein, comme une sorte de norme euh, de la scène euh, contemporaine. Et juste tenter d'y réfléchir de mon point de vue, donc d'enseignant, de chercheuse en études théâtrales qui encadrent hein, des masters, des mémoires pro, en recherche avec des entretiens, avec des terrains. Euh, en thèse, donc aussi en recherche, recherche, création, euh, qui pratique, théorise cette recherche, création, collectivement, dans son labo. Donc, elle est la créatrice à Toulouse et qui pratique depuis longtemps, en dialogue, voire euh, idéalement en relation dialogique, euh, avec ses recherches, l'écriture, la mise en scène. Alors, euh, bon, bah, citons euh, notre amie euh, Judith Butler, hein, euh, dans ses corps qui comptent, cette euh, phrase un petit peu qui, qui peut euh, qui, euh, nous inspirer globalement pour pour ce que je vais essayer de vous dire euh, ce matin, euh, elle dit « Mettre en question un présupposé, ce n'est pas du tout s'en débarrasser, mais c'est bien plutôt la franchir de son ancrage métaphysique, afin de comprendre quels intérêts politiques sont garantis par ce positionnement métaphysique. » Alors, pourquoi une recherche en art ou euh, une création artistique fondée sur un terrain ou impliquée dans un terrain serait-elle a priori plus légitime qu'une autre en contexte contemporain, définissable, nous y reviendrons, donc comme post-moderniste. Qu'est-ce qui rend le terrain si séduisant, si à la mode aujourd'hui, en art, et dans la recherche en art, une mode qui en devient presque inquiétante, y compris pour les disciplines comme l'ethnocénologie, dans lesquelles il est pourtant indispensable Rien d'étonnant à ce qu'il nous fait de ce colloque, hein, pour faire un point sur ses usages, ces significations dans nos champs artistiques, peut-être remettre quelques pendules à l'heure sur ce que cela veut dire vraiment que de travailler à partir d'un terrain en SHS et ou en ALL, art, lettres, langue. L'appel à comme, hein, rappelle hein, que le terrain, c'est d'abord, je cite, « partir du concret, du particulier, contre les généralisations, du réel, contre les idéologies. » Alors Je ne peux qu'applaudir à ce principe en me disant que partir réellement des œuvres d'un corpus, une pièce qu'on lit, un spectacle qu'on voit, c'est aussi concret que sacré. dans des entretiens, des observations sociales ou culturelles que ce qui nous est commun entre l'ethnocémologie et les approches esthétiques et politiques que je préconise, c'est qu'on ne plaque pas une théorie sur des œuvres, qu'on ne traite pas les œuvres, les pratiques comme des illustrations de thèses préalables de philosophie ou de sociologie sur l'art. Qu'on les interroge en contexte d'un point de vue partiel est situé, qu'on les laisse parler d'abord, qu'on les regarde, qu'on les écoute, tout par essentiel, qu'on les pratique éventuellement, qu'on est conscient de leur spécificités comme art, forme, de leur histoire, qu'on tente de les comprendre, de les interpréter, de dialoguer avec elles, qu'on ne se les approprie pas. Alors, j'ai ici traduit dans mes mots ce que j'ai compris du point euh, épistémologique un hein, peu. Toi, Nathalie, hein, tu as pu faire sur l'ethnocénologie comme transdiscipline dans un article à travers la belle métaphore du réseau mycéen et sur la méthodologie très rigoureuse et exigeante de l'enquête, l'enquête de terrain. que c'est euh, que finalement le terrain. Mes postulats d'étrangère à cette transdiscipline ambitieuse sont les suivants. donc hein, C'est ce que j'ai compris. L'enquête de terrain en ethnocénologie, donc, et non le terrain qui en soi prend d'autres sens, et c'est sans doute là que l'idéologie se glisse est une méthodologie de recherche qui suppose problématique, postule à hypothèse explicite, circonscription argumentée de, du terrain d'observation, donc il sera confronté dialogiquement, donc idéalement dialogiquement à ces hypothèses, procédure d'observation, parfois d'observation participante, entretien et analyse d'entretien en suivant des règles strictes, éthiques, scientifiques, etc., sans compter la maîtrise dès lors que l'objet est art vivant, euh, des exercices, analyse de spectacle, de performances typiques de nos disciplines, ce qui fait qu'un sociologue, un philosophe lambda ne peut s'improviser, être noscénologue c'est ce que j'ai compris dans ton article. De mon point de vue extérieur avec nos hein, cette méthodologie, l'enquête de terrain, n'est pas plus ni moins légitime qu'une autre modalité de travail en art vivant, par exemple, l'analyse dramaturgique, l'analyse de spectacle, l'approche historique. Tout dépend de l'objet étudié, mais elle peut, dans tous les cas, être utilement associée. Le rapport est de complémentarité éclairante. L'approche ethnologique a donc, dans ses principes épistémologiques, des points communs avec l'approche esthétique, hein, esthétique et politique que je défends autrement dit, articulé, esthétique, et par exemple, chez moi, études de genre, études queer, mais aussi certaines SHS en fonction de l'objet, euh, en art. Bon. Sachant tout cela, telle est notre question plus précise, que nous apporte l'enquête de terrain dans une perspective de recherche-création en air vivant, puisque je suis attendue là, que peut-elle nous apporter à partir du moment où on envisage la recherche-création euh, comme mon ancienne doctorante et responsable de recherche à l'école de Cirque des Altos, euh, Karine euh, Saro, et moi, venons de le théoriser pour un collectif interdisciplinaire en voie de publication au sein de notre laboratoire, hein, donc Evela Cratis, comme relation dialogique, dans la recherche-création comme relation dialogique. Alors mon exposé va d'abord retravailler le concept de terrain, non dans sa discipline définition rigoureuse, non la question de l'enquête de terrain, mais comme l'idée dominante dans le monde de l'art, hein, comme valeur, norme post-moderne. Je me demanderai quelle idéologie du terrain gouverne le champ artistique et de la recherche en art actuel, pourquoi il en est ainsi aujourd'hui. Et je m'efforcerai ensuite de l'articuler à la question de la recherche-création en art, dans son état actuel, tel qu'il peut poser problème, d'une part, et à l'homme, donc, de cette théorie générale et de cette pratique, de la relation dialogique entre recherche et création d'autre part. Donc, premier point, donc la critique du terrain comme idéologie. Mmh. Alors, le concept de terrain donc, importé, hein, comme MTSHS, sciences humaines et sociales, se substitue de plus en plus au concept traditionnel de corpus hein, au sein de la recherche et de la recherche-création en art latré Pourquoi Alors, je vais essayer. Hein. Mmh. Terrain est une métaphore spatiale alors que corpus à des connotations à la fois plus abstraites et plus biologiques, traduisant dans la sphère académique l'idée d'un rassemblement d'objets de même nature, qui seront à étudier selon un angle problématique qu'on a tiré de leur connaissance, observation, analyse initiale, donc problématique, hypothèse, interprétation. C'est le corps de la thèse, du master, de l'essai de recherche, que cet ensemble d'œuvres ou de pratiques, non des sujets humains comme des artistes ou des compagnies, euh, donc... Ensemble d'œuvres en pratique supposées quasi organiques. Corpus suppose qu'on travaille sur le produit artistique de l'humain plutôt que sur le ou les sujets, individus, groupe, culture de la production. Terrain et géographique, Corpus comme latinisme sonne plus historique, évoquant une forme de tradition qui a fait catégorie, comme le mot théâtral de répertoire. Terrain connote le concret et même le bas, populaire, façon Bactine, au quotidien triviale ordinaire de Ramba, façon Cantor, ils sont plus démocratiques, voire même un peu anti-autoritaire, avec un, risque, un voilà, risque de démagogie et de populisme. Il est alors presque synonyme de base. Notre idée vient du terrain, notre idée vient de la base, pas des autorités, pas de l'académie. On l'utilise aussi, moi la première, dans certaines relations socio-politiques en milieu professionnel, n'est pas rare que je revendique contre les formatages des appels à projets surplombants venus du ministère, Inadapté à mon sens aux besoins, ambitions réelles de la recherche et de l'université en art, lettres langues, les idées, du terrain, l'imagination du terrain, ça révolte même. Un terrain euh, tue une diversité, une pluralité de, ce, de son contenu, plus composite, plus anarchique, plus incontrôlable, plus conflictuel. Un terrain, on, passe, on pense à l'espace du combat sportif terrain, moi, personnellement, je pense à Rupy tout de suite. On pense à la sociologie de Bourdieu, ça rond avec le bel animal, hein, comme avec le corpus cohérent. Le terrain paraît autonome, référant moins à un principe organisateur transcendant. Il aurait lui-même ses idées de projet, un projet d'ailleurs, est aussi un mot néolibéralisé, hein, comme collectif, malheureusement, ne répondrait pas presque par nature, hein, ce terrain à la mode, à la norme actuelle, aux injonctions dominantes. Il répondrait à ses propres désirs qui seront peut-être les <coughs> besoins de demain. C'est la force presque magique à notre époque du mot de terrain qui explique selon moi son extension parfois abusive avec déplacement de sens néolibéral, donc euh, éventuellement, hors de son champ spécialisé, SHS. Il prend ou reprend un sens plus courant, plus social, plus militant, que scientifique, plus subjectif, qu'objectif. Il semble que le savoir va monter de la terre et non descendre du ciel, ce qui le légitime, qui idéologiquement, sous un angle progressiste, et encore toujours, en tout cas en art, où l'anti-rationalisme et l'anti-intellectualisme sont très puissants depuis les années 80, et scientifiquement, en termes d'induction, science expérimentale, modélisée sur l'observation des faits plutôt que de déduction, où là, la modélisation est mathématique. C'est le particulier, et même le singulier contre l'univers celle abstraite, qui est quand même le Satan actuellement. Ce qui est direct et frontal est toujours mieux perçu aujourd'hui que ce qui passe par des intermédiaires ou des détours. Souvent, en effet, producteurs de biais idéologiques, mais aussi, souvent, je pense ici à l'art de la fiction, c'est pour ça que j'ai écrit un, un livre qui s'appelle « La fiction queer » pour dire le réel, l'altérité, féconde. Ainsi, à l'âge postmoderne, beaucoup de mots porteurs d'exigences scientifiques et de belles intentions démocratiques peuvent se réifier en label, voire le sort, d'autres mots hein, que terrain politique, féminisme, même queer, hein, voire ce retournant en devenant des valeurs instrumentales contre le, leur sens initial. D'ailleurs, je crains que ce soit bientôt le sort de dialogisme. Hein. Car le terrain, c'est aussi devenu l'idéalisation de la proximité par rapport à la distance, de la présence par rapport à la représentation. De l'action participante par rapport à la contemplation et à la réception, supposée forcément consommatrice, du réel vécu par rapport à la fiction, créatrice possible. Ainsi, de plus en plus, dans les bibliographies de thèse ou de master en art du spectacle, on ne trouve pas la catégorie corpus des œuvres, spectacle, texte, film, etc. étudié, corpus primaire, corpus secondaire. On passe directement à la bibliographie et les études sur le théâtre et l'art ne précèdent pas les ouvrages en sciences humaines et sociales qui trônent en première place. Sinon, quand les études en art sont là, tout est là en vrac, le terrain lui-même n'est pas mentionné, sinon en annexe parfois après la table des matières, par la retranscription des entretiens, souvent faites à la va-vite, en plus. Pourquoi Parce que le terrain parlerait soi-disant de lui-même, à travers l'impact, monéo aussi, qui date sur le chercheur, la chercheuse, témoin du réel. Le terrain est vrai en lui-même, référence ultime dont on ne peut que se faire le narrateur-transcripteur. Souvent, quand même, héros de l'enquête, héros ou oh, héroïne de l'enquête, hein, car je constate qu'en art et en recherche, le sujet de la recherche, de la création, se met plus fortement en scène lui-même, parfois en art 6, hein, que les personnes interrogées ou les performances étudiées. On est le témoin de tout, donc, non l'analyste critique, non l'interprète des faits. Ce terrain qui est si concret a priori passe alors dans le monde métaphysique, de l'indicible, de l'impossible, à référer, à commenter, à étudier même. Il ne peut pas figurer à la fin d'une étude comme telle, ni parfois être distancié pour être pensé, car ce serait le trahineur. Il est l'objet, sujet de la recherche, la raison contre le sujet, objet de la recherche, non le chercheur, chercheuse, qui est donc le héros ou l'héroïne de l'histoire, mais l'institution universitaire, la tradition académique, la raison. Il est l'objet sujet, idéalisé, qu'on ne saurait critiquer. Une rencontre avec le réel, comme altérité est peu saisissable. Je suis bien d'accord, hein. c'est aussi ce que tu écris, Nathalie, dans ton article. Mais peu, n'est pas pas, hein. ce peu excite justement le désir de connaissance, de pensée, qui commence avec le regard, l'écoute, la discrétion, le retrait face au complexe, à l'évanescent, à l'étrange, étranger, plus cette rencontre est difficile à discerner et à penser, plus elle nous intéresse. C'est sûrement pourquoi nous aimons les arts vivants. C'est une romande difficile déjà qu'une analyse de spectacle de base. Mais de peu discernable à indiscernable et impensable, comme d'énigmes politique, à mystère métaphysique, le saut peut être vite réalisé par certains ou certaines. Là, le terrain est artificiellement opposé à toute critique esthétique, politique, scientifique, d'un fait artistique. Et c'est là le retournement diabolique d'une théorie quelconque dominante sociologique ou philosophique notamment. C'est pour ça que souvent on trouve d'emblée, par exemple pour, euh, pour les travaux sur euh, théâtre et études de genre, euh, on va vous mettre euh, la bibliothèque, études de genre, avant de mettre les œuvres elles-mêmes en étudie. La confusion entre l'être et l'action, entre l'être et la production est ici une stratégie théologique, donc j'appelle postmoderniste moderniste inconsciente, hein, je ne pense pas que ça soit calculé, hein, chez les acteurs, les actrices, chercheurs ou artistes pour empêcher la réception distanciée constructive. Euh, autre euh, élément d'idéologie, hein, l'œuvre-processus est une de ses manifestations. Comment critiquer quelque chose qui est en mouvement, qui ne s'offre pas à l'altérité, mais à la critique Une œuvre, même un spectacle qui se délimite de lui-même dans l'espace-temps, qui à un moment se dit achevé, ou plutôt disposé à être achevé par le quatrième créateur-créatrice, pour euh, citer Meyerholde, le spectateur, donc, le chercheur, la chercheuse, une telle œuvre peut être étudiée et critiquée, et pas le vécu réductible. si on reste dans le processus. Il faut donc que l'artiste offre l'œuvre, offre l'œuvre à autrui, la laisse autonomiser de lui, devenir un tiers, même en lui, et surtout face à la réception, et là, euh, le, le mot tiers réfère euh, euh, à Jacques Rancière. Hein. Mais nombre de productions dans nombre de productions postmodernes, l'artiste ne lâche pas l'affaire. Pourquoi Parce que pour lui, ce n'est pas ce qui est fait, ce produit, change ou ne change pas en nous. Euh, il faut, euh, ce n'est pas de ce qui est fait hein, euh, qu'il faut que nous parlions, mais uniquement de lui, de son identité d'artiste. Et là, je renvoie au collectif que tu as cité, hein, le 21, sur l'identité de l'artiste. Le postmodernisme, deuxième point, et confusionnisme aussi. En France, je ne sais pas à l'heure, hein, l'essor du terrain de la recherche-création en art du spectacle coïncident dans le temps, donc année 2000-2010. Euh, le terrain fait alors symptôme comme idée, presque, comme objet de désir, d'une certaine crise. Alors, crise, euh, mot tarte à la crème aussi. Crise de la recherche, du rapport de la recherche avec la culture, autrement dit, avec la réception, elle-même artistique, exigeante de l'art. La recherche se suffisait longtemps d'être réception. Hein elle ne se suffit plus d'être en réception. Il faut qu'elle soit création, car la réception seule ne paie plus en contexte postmoderne. Il y a, il est vrai, un désintérêt pour la critique. Une émission récente sur France Culture en faisant encore état le mois dernier, donc, euh, sauf chez l'œuvre patentée, euh, on n'analyse pas les œuvres, on, en fait, on interroge euh, les processus de création de l'artiste et le vécu de l'artiste. Euh, et ça, c'est valable dans le journalisme, comme à l'université. Pourquoi Parce qu'en termes de temporalité néolibérale, on a de moins en moins le temps de recevoir et d'étudier avant de produire. Ou idéalement, c'est là que la recherche-création est quand même bien, attention, hein, je ne vais pas en dire que du mal, en même temps, en même temps que l'on produit. L'intérêt pour les œuvres comme spectateurs récepteurs en outre, c'est déplacé donc sur les personnes, hein, tout l'envie de créer soi-même et d'accéder à l'identité d'artiste, plus encore qu'à l'activité artistique. Euh, et recevoir euh, simplement euh, la création d'autrui l'interpréter, l'offrir des retours euh, la faire vivre pareil, euh, voilà, du temps perdu c'est le paradoxe de cette époque où des auteurs qui n'ont de le marché se plaignent du fait qu'il y a trop d'auteurs trop de livres, pas assez de lecteurs ni de bons critiques ce qu'on désir pour soi, on le désire à condition que l'autre n'y ait pas accès on continue à revendiquer cette position enviable créateur et on attend pour cela que les autres ne créent pas ceux qui oui. se démocratisent se dévalorisent comme ceux qui se féminisent, etc. Nous pouvons peut-être renverser cette généalogie effrayante de la recherche-création, en lien avec le déplacement postmoderniste de l'idée de terrain. Mais pour cela, il faut éviter le confusionnisme entre le sujet de la recherche et l'objet de sa recherche. Oh oui. Qu'il soit un terrain, un corpus d'œuvres ou sa propre œuvre, on le peut, n'étant pas toujours son premier acteur, Je parlais jusqu'à la fin de mon truc ainsi que la fusion de la recherche et de la création. Maintenir fermement, sinon dans le corps du sujet humain, du moins dans l'action, le tirer de la différence. Alors là, je, là, je balance ma définition du dialogisme. Le tirer de la différence, mais aussi de l'égalité, de l'autonomie et de l'effectivité ou interperformativité entre les deux. Faire en sorte qu'entre notre part créative et notre part réceptive Contre le binarisme, l'essentialisation, la séparation, il y est dialogisme. Il me reste la moitié, mais c'est pas grave, je m'en doutais. Merci de votre attention. On en parlera informellement, à la suite. Merci.